Et hey YouTube, je me retrouve avec Albert, miss Coucou YouTube, je me retrouve avec Albert Mais c'est un enculé, je sais pas pourquoi Je sais pas ce qu'il fait, il m'a revive une fois Et après il s'est complètement laissé aller Il a fait que mourir, il était autant Utile qu'une biche dans un hachis parmentier Je vous fais des bisous, commentez, likez Peace Oh merde Le nom, So <coughs> to Can you help me. I'm safe. No <laughs> shield. Hey, Albert! Oh, oh my God! Let's go! It's the man. It's the best. Ouh, let's go Masque en or, drone... T'inquiète. T'inquiète, popiette. C'est un bug, il s'affiche pas tout, ça. C'est-à-dire que si... Ah ouais, mais là, je passe à côté d'un shop... Euh... Bah, bah ouais Mais gros Mais je rentre dans le Que des joueurs à chier les gars C'est un fantôme le mec devant qui m'allume depuis tout à l'heure Ah non Les gars ils sont deux dans le truc hein. Un dératiseur. Oh là là, quoi là Ça va plus là. Ça, ça sort les, les, jeux, les jeux de mots en émote. Oh là là. Oh, elle est belle, elle est belle les gars. On la, on la valide cette balle, on la valide. En fait, le fait d'y voir en transparence quand tu lâches ton shot, c'est... C'est un truc de malade les gars. Tu vois, Albert, il sert à que dalle. tu vois. Il a juste à se shielder et aller chercher ça vu que je lui mets un ping. Et suisse de pute, il le fait même pas. Si J'ai qu'une envie, c'est lui... C'est le fou dans un mur, cet enculé d'Albert. Et là, à tous les coups, il sort du bâtiment maintenant que... Et ouais. C'était la... sportif là. Hein. <rire> Albert reporter, gros. Ah c'est c'est pas évident. <coughs> hey, do you have Mike? If you have Mike, you have Rez. No mic, no Rez. Fuck you, man. You can disconnect. You don't speak, you have one kill, fuck you. je rebond, le rebond. Oh, le rebond, mais... Oh. Hey, Albert, disconnect man. Disconnect. I never revive you. I never revive you if you have no mic. Disconnect. Ah, c'est bon les gars. Il... Oh. Il a cru j'étais une pute ou quoi. Ah les gars, c'est la règle. No mic, no res. Je sais que les petits cons sanguins dans le chat ils peuvent pas tous comprendre. Tu penses que là, il est de... il est devant son clavier, il est en mode crispé, il est en mode c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. Alors que là, je suis juste en train de boire de l'eau. Voilà ah. <coughs> bon, une dernière fois les gars. Demande de reconnaissance de la zone. Mais il est vraiment casse-couille quoi faire que mourir. Hein. En fait j'ai un d'y penser les gars, il est pas mort qu'une fois, il est mort genre 3-4 fois ce Le gaz se rapproche, rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Y'a qui qui veut sur les tchottes, là Vous avez vu, les gars C'est qui qui est remord comme une merde et qui a, et qui a déconnecté Les gars, c'est qui, encore une fois, qui avait raison sur le fait qu'il fallait pas revive ce mec, là hein J'ai envie de dire que j'avais encore une fois raison, mais... Regardez les gars, je l'ai paralysé à droite, il va paniquer, il va courir devant moi. Je suis en train de courir avec un arc en plein milieu de la pampa pour buter une voiture. Est-ce que c'est signe que j'ai pété les plombs complets là Ça c'est un headshot. Hein. Wow Merci Xa pour le sub-gift. Hein. exécute. Lui les gars Si le mec tout au fond il est pas en train de cheater Je veux bien qu'on m'appelle Pépé Ramos Les gars Vous avez vu ce qu'il m'a mis le mec C Il m'avait même pas encore vu En train de viser c'est moi qui avais l'info Grâce au drone Je pense que je vais euh, Je vais prendre une hauteur les gars Et je vais tenter le Et je vais en tenter de challenge ces mecs Mais euh... Je vous rappelle que j'ai fantôme, on ne peut pas me voir. C'est lui là. <rire> <rire> Tiens, passe sur ma POV mon là, Voilà, parfait, super le suis C'est ce qui manque pour qu'on... Euh Pour qu'on soit à 22 000, les gars. Et Dark Sebiou. Ah, Dark Sebiou, t'es trop mignon d'avoir fait un t-shirt au petit. Ça m'a fait super plaisir. J'ai appris ça, j'étais en mode... Mon petit chat... Merci Hearthstone pour les 10 sub aussi Aïe aïe aïe aïe aïe Ok Il y a un mec à gauche Un autre un peu plus à gauche Putain mais, help Man On oh. bouge Attention le gaz se rapproche Ça a de ouf ma rotation là. What? Ce mec là les gars C'est le même qui m'a tiré dessus de tout à l'heure et la caractéristique de ce mec, c'est qu'il est super bizarre. 1 contre 2, les gars! A 27 kills! Et j'ai 1 contre 2 parce que quand on a un mate autant nous à chier que ce connard d'Albert! Mais ça compte pas quand même, mate! GG les gars! I was. Uh, I play solo and I win! GG! <rire> Hello. Salut Shorty, qu'est-ce que tu fais Je fais